C'est une formation qui a été très intéressante. La plateforme en ligne, c'est une bonne plateforme qui permet de suivre des enquêtes sur le terrain à travers les smartphones. suivi des enquêteurs aux de alpha depuis les terrains. Et puis maintenant, la collecte des données, le nettoyage et puis l'analyse complète des données sur la plateforme. Je suis fier de la formation. Et chaque fois qu'on parle de formation, c'est quelque chose qu'on apprend. L'animateur même est souriante avec nous, il des gestes, et ainsi de suite. On arrive à bien comprendre, donc on est vraiment fier. Avec la dotation qu'on nous a donnée aussi, les appareils là, ça va nous permettre de prendre beaucoup de choses, de donner ce qui est juste sur le terrain pour vraiment améliorer les conditions à nos côtables. Avec le temps qui a été donné, durant cinq jours là, je pense que vraiment on aura le temps de bien, bien, bien, bien comprendre et repartir sur le terrain, faire très bien le travail. La formation, ça se passe très bien. Nous, on arrive vraiment à s'en sortir dans les explications. On ne voit pas trop d'inconvénients que je vais avoir sur le terrain personnel. Je pense que ça ne va pas être facile. Pour un seul agent, qui va collecter près de 1000 ouvrages. On s'accroche. On s'accroche vraiment à bien mener la vie. L'outil AGO nous permet de gagner plus en temps sur le traitement et les différentes publications. Toutes ces publications qui nous aident dans nos prises de décision et nos différentes activités en collaboration avec nos, nos partenaires techniques et financiers, les outils de projet, la société civile. Et aussi, il nous permet de contrôler aussi à distance, de suivre à distance sur nos différents points à travers la, la prise de coordonnées avec le GPS. Avec l'outil ACO, ça nous permet d'avoir l'information en temps réel. Si l'ouvrage tombe en panne, l'enquêteur passe sur le terrain, il peut mettre à jour la fonctionnalité et nous, en tant que contrôleurs, on vérifie ça directement sur la plateforme. Pour nous, c'est un outil très important. Ça sera vraiment la bienvenue dans le secteur.